A l'occasion de la sortie du livre, une journée de colloque est organisée à l'Université de Namur sur le thème de l'enseignement bilingue et de la surdité. Il aura lieu le mercredi 17 octobre et il est ouvert à tous. Les langues du colloque sont le français et la langue des signes de Belgique francophone. Les différentes interventions mettront en dialogue le point de vue de spécialistes belges et étrangers sur l'enseignement bilingue et l'expérience des enseignants des classes bilingues de Sainte-Marie. Elles traiteront des spécificités d'un enseignement bilingue qui inclut une langue des signes, de la collaboration des enseignants qui travaillent en binôme, des implications pédagogiques de la diversité des profils d'élèves et de l'alternance des langues dans la classe. Le programme du colloque est disponible sur le site du LSFB Lab de l'Université de Namur et sur le site des collés surdités